Je vous propose de recruter Daniela Tchana. Je, je suis déjà... Allez, déjà recruté, mince culé. Bonjour, je m'appelle Anthony Babkin et j'ai cofondé l'association DiversiDays. Euh, alors, je pense que le manque de diversité dans la tech est lié euh, à plein de facteurs. Si je devais en citer qu'un, c'est que je pense qu'il y a un enjeu de prise de conscience de la part des startups de recruter différemment, de ne plus recruter seulement sur la base euh, du CV traditionnel ou du diplôme, mais sur la base des compétences, des expériences et sortir un peu du recrutement traditionnel. Donc, euh, c'est une invitation peut-être que je lance euh, aux startups à penser différemment. La diversité en entreprise c'est un, un vaste sujet, euh, bien sûr euh, il y a celui euh, de la diversité sociale, ethnique, euh, ça peut être le handicap, ça peut être le genre, ça peut être euh, évidemment euh, l'âge la représenter de manière différente ça veut dire déjà on en prendre conscience, prendre conscience que dans l'entreprise il y a peut-être un, un manque de diversité donc on voit de plus en plus d'entreprises et particulièrement de start-up qui s'interrogent sur tiens peut-être qu'on est un peu trop similaire dans l'entreprise on a peut-être fait les mêmes écoles, on vient des mêmes parcours on se ressemble un peu tous donc c'est déjà une prise de conscience de se dire tiens en fait, peut-être qu'on serait plus efficace, plus engageant, plus performant même si on était plus divers. Donc ça passe par une prise de conscience et une, une deuxième chose, un passage à l'action. Nous, on a créé avec la fondation Mosaïque RH et Diversity Days un mouvement qui s'appelle Take Your Place et qui invite justement les startups à repenser leurs bonnes pratiques sur l'inclusion et la diversité. Donc pour moi, c'est une prise de conscience, un passage à l'action et puis après des outils à mettre en œuvre pour faire en sorte que bah, le recrutement change un petit peu. Aujourd'hui, en fait, il y a un signal, euh, peut-être c'est un signal faible, mais moi je me rends compte pour être un acteur euh, de la diversité et de l'égalité des chances, c'est que la, la Startup Nation ne fait pas rêver tous les talents. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas représentés, qui ne se sentent pas concernés en se disant « Tiens, à chaque fois que j'y vais, je me sens un peu seul. Tiens, je suis la seule femme noire à traîner dans les couloirs. Je suis la seule personne en situation de handicap. » Je pourrais citer plein d'autres critères. Donc, euh, peut-être que ces recruteurs veillent à recruter des profils différents, bien sûr sur la base des compétences et pas seulement sur la base de, de, de la diversité en tant que telle intrinsèquement. Et je pense qu'en recrutant des profils différents, ils ont tout à gagner. Et d'ailleurs, il y a une étude du BCG qui a maintenant 10 ans, qui mesure chaque année le, les entreprises les plus performantes et les, les plus engageantes. Et souvent, sont les entreprises les plus diverses qui, qui ressortent. Donc, diversité égale engagement et performance. Donc, foncez Le mot de la fin, euh, je rêve euh, qu'il y ait en France une semaine des métiers du numérique qui soit adressée à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien aux, aux collégiens, lycéens, maisons de retraite, etc. Parce que les métiers du numérique et les compétences numériques, ça devrait concerner absolument tout le monde. Donc, Monsieur le Secrétaire d'État au numérique, Cédric Haut, je vous invite à en faire une semaine nationale qui concerne absolument tout le monde. Par danser.